Mme Bernet, bonsoir. Hein. Bonsoir. Je, je, je me présente. Moi, c'est Thomas hein, dans le jargon judiciaire, hein, pour dire que je suis une sorte de, de non-lieu, hein, de, de l'amour. Hein. Bon, hein. Le C'est vrai que mais si non. je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme un mur fraîchement repeint, hein, mais qui même situé à, à proximité de, de vilaines tagara à capuche, eh bien, eh bien, ne prend malheureusement jamais aucun coup, hein, ni de bombe, ni d'autres choses, d'ailleurs, et c'est un peu dommage, hein. Bref, je, je suis célibataire et, et néanmoins ravi, hein, de, de vous rencontrer, et, et d'autant plus ravi, hein, que, que malgré vos lunettes, ah la, à la hein, et, votre, <rire> et votre physique à hein, mi-chemin entre, entre Mafalda et, et le kiki de tous les kiki hey <rire> c'est bien sûr ça, hein, et, ouais, et bien malgré ce couba hein, que vous a fait la vie c'est bien. Alors au contraire. Elle euh, finit à quelle heure qu rencontre une humoriste de talent hein, qui, qui bien que jouant dans, dans l'équipe d'en face, comme on dit, a réussi l'exploit hein, à <rire> Je voulais pas qu'on le sache. À, contrairement à certaines lesbiennes invisibles, hein, ben, ben, d'avoir de l'humour, hein, une qualité qui. <rire> oh. qui Oh <rire> une qualité qui, qui, comme les gens taliage sur les Twingo, est souvent en option. mal d'humoriste, il faut bien le, le reconnaître. Et à propos de reconnaissance, justement. Oh, pour, pour, pour, pour, pour à propos de, de reconnaissance. Pour toucher un plus large public. À vous oui. vous n'avez pas, <rire> pas hésité à fricoter avec cette sorte de, de métastase de l'humour qui est Uqué en participant à ah son quand on dirait une une expérience, en apparence. <rire> Une expérience en apparence mitigée, dans le sens où, où votre amour ne, ne l'a pas franchement convaincu, puisque hein, mmh. lors de votre premier passage, il, il vous a donné la note de 12 sur 20, une note ouais. un, un peu moyenne, hein, mais qui, somme toute, reste une excellente nouvelle, hein, quand on sait qu'il met régulièrement des, des 17 sur 20 au Vérino et autres <rire> et, <en parlant> <rire> et, ouais. et en parlant de voitures de luxe, justement, hein, c'est sur scène, <rire> un, un de vos personnages ouais. hein, raconte que, que se taper un vieux, hein, c'est un peu comme acheter une, une vieille bagnole, hein, dans le sens où, où en plus, de sentir le vieux cuir, eh bien, et donc, ça a souvent du mal à, à démarrer hein, des pas de moteur dont, dont malheureusement, n'a jamais été effectivement pépé, hein, qui, jusqu'à la perte de, de son contrôle technique hein, au moment de, de son ablation de la prostate, a, a toujours pris hein, mal un malin plaisir à stationner sa, sa vieille cylindrée dans, dans mon box privatif, hein, si vous ce que, que je veux dire en parlant de, de vieux dégueulasse. Hein, vous, vous consacrez plusieurs sketchs au, au Père Noël, hein, Père oui. Noël au, aussi lubrique que dépressif, hein, qui tente même de, de se suicider après oui. s'être fait paquet par la mère Noël. Et vous savez quoi? Ça, ça nous fait quasiment un, un point commun hein, quand je sais qu'à mon petit niveau hein, ce malgré mes, mes nombreuses tentatives n'ayant hein, malheureusement jamais eu la chance hein, de, de me faire plaquer, hein, ni contre un mur ni rien, hein, rien. et bien je vous avoue que par le passé, j'ai moi aussi déjà tenté le suicide, hein, en débarquant -Nu, hein, à nu à l'aéroport de Kaboul hein, désespéré, hein, qui, qui, qui, qui m'a certes conduite au trou, mais, mais malheureusement, ça ne plaisir aucun si, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je, je vous abandonne. Hein. Appel à témoin, oblige. Je, je file tenter ma chance hein, dans le 14e arrondissement de Paris où a où été aperçu pour la dernière fois le oh oh parisien. Donc, donc, si comme moi, vous n'avez pas peur des, des relations un peu hors normes, n'hésitez bien, bien, pas à ah, Merci, ah, bravo! Ah, bon, bravo C'est bon. génial, Bravo.